J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des déchets. C'est comment on a on a moins de ressources et on a des montagnes de déchets. Et euh, comment on reboucle la boucle Et euh, aussi localement que possible. L'année dernière, j'ai lancé le premier salon de l'économie circulaire. Donc, c'était un salon des solutions de l'économie ministérielle. C'était voilà un jour.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 propose des choses au territoire qui sont moins impactants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 ces différentes entreprises, en fait, se sont rencontrées et puis derrière des projets se sont faits. Par exemple, j'avais placé euh, la structure Marilla qui propose en fait de, de la vaisselle compostable à côté de, de la structure de compostage qui s'appelle Compost Action sur Chambéry, et en fait il y avait l'API donc non un ESAT pardon, qui était juste de l'autre côté et en fait ensemble à trois ils ont fait une expérimentation pour euh, un gros événement où ce, cette vaisselle a été utilisée, puis après broyée et puis compostée dans des petits composteurs au lieu de procéder, est-ce que c'est valable aussi Donc voilà, ça c'était leur test à eux. Après, il y avait un grand groupe de collecteurs de déchets, un grand groupe international, qui en fait, a découvert l'un des créateurs Récup du territoire, qui en fait avait euh, mis à disposition tous les stands qui étaient en bois recyclé. Euh, en fait, on a eu un magnifique, mais c'était vraiment beau notre salon, euh, grâce à Woodstock Création, qui est basé sur Annecy. Et euh, ce grand groupe en fait, a découvert euh, ce créateur et depuis en fait, il y a un travail entre eux, des mises en relation. Euh, ces mêmes panneaux euh, de ce salon se sont retrouvés après achetés par une, une recyclerie, qui s'est ouvert quelques mois après. Donc ça permet en fait de... ça s'appelle la recyclerie R de Recup qui est à Poncharra Et en fait ça, ça donne vraiment euh, un côté esthétique aux recycleries qui souvent parfois manque d'attrait. Et là ils ont vraiment résolu grâce à ces panneaux de bois euh, en, en bois recyclé. Ouais. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projets sur la consigne, qui maintenant, désormais, travaillent ensemble, et qui ont été lauréats récemment d'un prix, en début janvier, et qui sont accompagnés pendant six mois pour développer le projet sur les pays de Savoie. Et donc, qui, elles, sont en train de rencontrer les vignerons, les brasseurs, etc., pour développer le projet. Il y en a un autre sur les biodéchets, et puis il y en a un autre sur euh, qui est courtier en déchets. Bref, il y a, en fait, c'est provoquer et faciliter l'émergence de projets,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 vraiment aider à vraiment créer des fleuves ouais, j'adore connecter voir qu'une une connexion a permis quelque chose de se lancer et c'est pas le c'est pas le fait de dire ah c'est grâce à moi que ce projet a émergé c'est juste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 arriver à atteindre, dépasser, des, monter des nou nouvelles marches de, euh, de réduction et tout ça, parce que toutes seules, elles étaient arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et euh, en fait, c'est cette richesse des dynamiques, des échanges, d'une meilleure connaissance des autres parties prenantes et pas se retrouver en situation de qu'on voilà, on ne se rend compte que quand il y a des problèmes. Là, on, est, on se rend compte aussi pour travailler sur les solutions, qu'est-ce qu'on a envie de développer. <musique>